Une fois n'est pas coutume, on ne se retrouve pas pour aller au travail. Salut la commune, dites-moi comment ça roule. Euh, pas de vidéo hier parce que je suis allé bosser en voiture. Et là, j'ai décidé de m'occuper de ce problème d'embrayage. Je vois que je pense à l'embrayage. Donc on est parti direction Suzuki la défense. Donc je rappelle pour ceux qui auraient loupé la vidéo précédente en fait quand j'engage je, quand un rapport j'ai l'impression qu'elle mouline dans le vide. Bon, la transmission se fait pas bien. Comme si euh, bah l'embrayage était en train de lâcher c'est pas la chaîne euh, comme si un peu la chaîne était euh, molle mais ça l'est pas parce qu'elle est tendue et graissée. Donc c'est autre chose dans le, le circuit de transmission et là quand la moto était froide par exemple, ça le faisait pas. Et voilà, et là plus ça chauffe, plus je sens que entre mes pieds là, ça ça branle un peu quoi. Donc on va voir ça. Merci champion Nous y voilà, oui me voilà Non, je crois qu'il referme le midi putain C'était pas prévu ça Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le diagnostic Si j'ai 6000 cash, tu me la files la GS <rire> La La GS La GS, non la GSXS, non non C'est pas assez Bon bah je essayé c'est le prix qu'on Bon allez, j'ai du mal à expliquer mon problème donc j'ai du mal à faire comprendre ce que je ressens Par contre il manquait énormément d'air dans les pneus, ça j'avais pas capté donc euh... voilà ils m'ont refait le plein d'air je vais rouler un peu et je vais voir ce que ça donne puis on y retourne pour voir avec eux si ça a changé quelque chose ou pas franchement ça a l'air mieux et si ça n'était que ça qu'un problème de pression d'air dans les pneus je vais vraiment passer pour un giga trou de balle ce dont j'ai l'habitude mais tout de même. On va attendre un peu quand même parce que ça le fait rarement du premier coup mais. On va voir là au démarrage. Un petit peu je crois. Si j'ai l'ai un peu ressenti je crois. ça le fait plus je crois, punaise quel idiot, c'était juste les pneus, bon vaut mieux ça remarque. ah ouais je crois que c'était juste ça je retrouve pas la sensation c'était juste mon pneu avant qui je pense se déformait complètement au démarrage quoi. à l'accélération même Non, ça ne le fait plus. Ce n'était que la pression des pneus. Je suis un blaireau. Personne n'en doutait, mais là, j'en ai la, la dure confirmation. C'est terrible. Il est tout autant blaireau que moi, lui. Il est venu le difficile moment de lui avouer que il avait raison que je suis un trou de balle. Je suis tout honteux, tout honteux, mais rassuré, mais tout honteux quand même. Petit pick-up. Bon, je suis bien rassuré. Je vais aller faire un petit footing, une petite sieste. Et puis on va aller bosser du coup. On y retourne. Enfin, on y retourne, on y va. On va au bloc. Je vais vous perdre en route parce que j'ai oublié de charger la batterie. va quitter dans une journée blaireau, autant le faire jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas à tortiller. 4 voies sur 2 c'est vraiment le carrefour le plus bruyant de la région. Le carrefour le plus bruyant de ta région, on va Pont-Beson. Le 92-700. Lui, il a rien à rappeler votre circulation, non mais... Que des héros. Il ah, n'y a pas à tortiller hein, avec des pneus gonflés, une chaîne graissée étendue. Il n'y a pas de souci avec la moto. Hein. Je vous jure, j'étais à mille lieues d'imaginer que ça venait de là quoi. Oh bol bus j'ai pas eu le temps de voir quel club c'était mais il a pas capté que j'étais là on va lui faire l'intérieur poliment et après on est libre faut choisir un coin hein. tout au milieu, là Max, mon pote, je suis bien ravi que tu sois revenu au boulot. En revanche, j'ai bien compris que tu étais revenu avec la ferme intention de me faire passer pour un brigand. Euh, je vais te prouver que non. Hein. Regarde, là, on arrive sur un radar. Pas besoin de stresser. Je laisse passer mon camarade. Je te montre mon compteur. Je suis parfaitement dans les clous. Voilà, je vois pas pourquoi tu parlais de mon compteur de vitesse et du fait qu'on le voyait pas souvent. C'est parce que j'ai le port de tête haut. fait là voilà, je suis très bien, mon compteur il est très bien Bon après faut que je fasse attention de regarder bien devant moi euh, ouais, C'est de la sécurité en fait Je ne dissimule rien Oh ben tu vois oh, Alors hier j'étais en voiture mais on voit la différence Hier c'était lundi férié Là ils sont tous rentrés de week-end prolongé C'est pas la même chanson La petite pluie bien délicieuse, là. Ça tombe pas encore à en grosse goutte, mais ça doit fouetter, là. Je le sens pas, je suis bien équipé. Hein. Mais ça doit fouetter. Bon, j'ai un mauvais pressentiment avec vous, là. Je vous trouve euh, bien loin de ma bouche. Écoutez, normalement, on peut faire confiance à cette technologie, là. Alors, on va voir. Bon... C'est confirmé, je vous ai bien perdu juste avant d'arriver à l'allée. On rentre sous la flotte. Mais ça va, parce qu'il y a eu pire tout à l'heure. Et on a le périph' donc ça va être vite réglé cette histoire. En plus de ça, il y a une moto qui roule bien, avec des pneus bien gonflés. Génial. Est-ce que ça contrôle On va voir. Allez un petit tour de paix arrive sous la flotte, ça fait du bien. J'ai ma visière qui se, euh, se flouise avec mes naseaux, là, je mets un peu de buée sur ma visière, c'est bien agréable. J'ai l'impression d'être dans un nuage. Oh ça souffle, oh, le pont là Et oh. ouais, puis alors là, le... j'avais même pas fait gaffe mais le périsse pas éclairé là dans ces conditions-là, c'est un bonheur. Bien joué. Je vais dire, la mairie, je sais pas qui exploite le périph, mais n'importe quoi. <rire> Il a eu chaud, je l'ai trouvé. Je, je, je... Il a eu chaud lui, virgule. Je l'ai trouvé bien audacieux sur le, le photomaton. Vous n'avez sans doute pas vu, puisque j'ai oublié de vous faire du propre, mais... Oh, c'est un fake, je sens que ça ruisselle le long de la fermeture éclair Et je suis en train de faire un AVC mes amis, je finis pas une phrase, c'est affolant Je vous en prie, envoyez moi les secours sur le trajet là, je suis en train de canner quoi. Je ne vois rien du tout Je pilote au sonar, j'envoie des ondes avec mon pif Et je me repère par rapport à ce qui me revient Il est à l'arrêt, lui. Qu'est-ce qu'il fait à l'arrêt, mon pote Ça va cartonner, c'est sûr. Je le surveille, tout le monde l'esquive pour l'instant, mais... N'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Le mec est en première dans, une... dans un début de portion d'autoroute, quoi. Formidable. les amis, la boucle est bouclée, on repasse devant Suzuki La Défense, merci Henri euh, le sous-chef et Dimitri Le Mécano pour votre coup de main tout à l'heure il y a toujours la, donc la la concession va fermer voilà, passement de j'ai passement de relais mais même pas donc euh, fin de la concession, il y a toujours la GSX-S1000 GT que j'ai essayé sur ma chaîne que je vous remets en haut là-haut, d'ailleurs qui est à vendre euh, public 14 800 et eux ils s'en séparent pour 11 500 euh, 3003 d'économie j'en perds ma bonne santé c'est vous dire sauter sur l'occasion puis aller les voir déjà parce qu'ils sont cool et en plus parce qu'il y a d'autres affaires à faire oh là. bon les amis sur ce j'ai réussi à peu près à passer entre les gouttes c'est pas plus mal je vous remercie d'être resté avec moi je Bon, merci de ne pas considérer que je suis un blaireau pour toute la vie. Je vous assure que j'y travaille. Je suis bien content qu'on ait résolu ce problème d'embrayage qui n'était qu'un problème de pression des pneu. mais quoi, j'y repense. Bref, merci de me suivre. Merci d'être resté jusqu'au bout. A demain. Et puis voilà, prenez soin de vous. Voilà, comme ça je peux vous faire une miniature bien, taclic, parce que sinon vous regardez pour les vidéos.